De la Révolution de 1830, en passant par l'insurrection des canuts lyonnais de 1831, les émeutes parisiennes de 1832, celles de février et juin 1848, les barricades parisiennes contre le coup d'État de Napoléon III en 1851, jusqu'à la Commune de 1871, c'est la conscience ouvrière et son désir d'émancipation qui se sont développés durant, durant cette période trop mal connue. 650 ans après, la Commune de Paris suscite toujours le même intérêt, c'est qu'elle fut un marqueur de l'histoire qui dépasse largement nos frontières. Des États-Unis sortant de la guerre de sécession à la Chine, de l'Amérique latine au Maghreb, comme dans toute l'Europe, la Commune a apporté son souffle à la volonté des peuples opprimés de se libérer du joug des classes dominantes. il n'est pas imaginable de travailler l'histoire du mouvement social et ouvrier sans faire référence à ces femmes et à ces hommes qui ont eu le courage de se révolter alors qu'elles et qu'ils étaient enserrés entre les armées prussiennes et versaillaises. Dans ce Paris assiégé et affamé, elles et ils n'ont pas hésité à prendre leur destin en main face à l'adversité pour mettre en place une république démocratique et sociale. Refusant la capitulation, et de livrer leurs canons à l'armée versaillaise, venue les prendre par la force, le peuple de Paris s'est soulevé le 18 mars 1871. Durant 72 jours, il a uni ses forces pour s'organiser en république autonome sous, nom, sous le nom de « Commune de Paris ». Dans ce bref laps de temps, et malgré les coups de boutoir de l'armée versaillaise, le peuple de Paris a, battu, a bâti l'armature d'une société progressiste. Certes, elles et ils n'ont pas réussi à mener à bien leur œuvre, mais sur de nombreux aspects, cette commune a marqué en profondeur le mouvement ouvrier national et international du XIXe siècle. Elle fut un creuset d'idées novatrices et progressistes, qui sont toujours au cœur de notre actualité. La commune est considérée comme la plus authentique démocratie au sens littéral du terme, qui n'est jamais existé avec une représentation directe des citoyens, permettant à tout moment la révocation des élus. La commune a voulu concrétiser l'aspiration ouvrière de l'Association internationale des travailleurs, l'émancipation des travailleurs par les travailleurs eux-mêmes. Dans sa courte vie, la commune abolit le travail de nuit des boulangers. Elle interdit les amendes et retenues sur les salaires. Elle réduit la journée de travail dans certains ateliers. La commune établit des projets de coopératives de production, elle permet aux travailleurs de La Poste d'accéder au conseil d'administration. La Commune applique la réquisition des logements vacants pour les sans-abri et l'interdiction des expulsions. 34 ans avant la loi de 1905, la Commune a décrété la séparation de l'Église et de l'État et a créé l'école laïque, gratuite et obligatoire. C'est également à la Commune que l'on doit la conception et l'organisation d'écoles professionnelles qui conjuguent la formation à un métier avec un enseignement général émancipateur. Dans le même esprit, la Commune a ouvert les portes de l'art et de la culture pour les mettre à la disposition de la classe ouvrière. Les femmes engagées dans l'action communarde ont pris toute leur place dans la gestion du pouvoir. Elle crée le 11 avril 1871 la première association de masse, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Leurs revendications sont d'une actualité brûlante. Le droit au travail et à la formation professionnelle, la reconnaissance de l'union libre, l'attribution d'une pension alimentaire en cas de séparation du conjoint. La Commune a rouvert le concept « à travail égal, salaire égal » concernant les enseignants. La Commune a bâti la prostitution désignée comme une forme d'exploitation de créatures humaines par d'autres créatures humaines. Ces quelques exemples montrent la, bonne, la modernité des visées communalistes et comme elles furent autant de sources d'inspiration pour le mouvement ouvrier et la construction du syndicalisme. Cette conception de la société explique directement l'acharnement de la République bourgeoise à majorité monarchiste et impérialiste, dirigée par le sinistre Adolphe Thiers. Cet acharnement à détruire la commune et à massacrer les actrices et les acteurs durant la semaine sanglante et dans les mois qui suivirent. Michel Audin, dans son ouvrage « La semaine sanglante », démontre avec la rigueur historiographique nécessaire et dans une étude implacable l'ampleur de ce massacre et les pouvoirs donnés aux généraux de l'armée versaillaise pour organiser cette tuerie. Encore aujourd'hui, les forces réactionnaires s'opposent avec vigueur à toute célébration de cet anniversaire, même si 150 années se sont écoulées. Ce n'est pas le fait du hasard si les programmes scolaires sont discrets sur cet événement majeur de l'histoire de notre pays. Si pour eux il est préférable d'entraîner le peuple vers la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, c'est qu'ils craignent que cette commune serve toujours, en ce XXIe siècle, de référence pour les actrices et les acteurs du mouvement social. Aurait-il peur de la commune au présent, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Ludivine Bantini nous vous invitons donc à découvrir ou redécouvrir l'histoire de cette Commune de Paris de 1871 au travers de cette exposition et par le Café Débat que nous organisons ce jour à 14h à la cafétéria, au-dessus du patio, avec Michel Audin, Ludivine Bantigny, Roger Martelly et Dugudus autour du thème Que représente la Commune de Paris 1871 en 2021 le 25 mars, ici même, dans le patio Georges-Chégui, à partir de 11 heures, nous vous invitons à une rencontre d'auteurs et d'auteurs, ainsi qu'à une représentation théâtrale, La plume et le fusil, dans une mise en scène de Mirabel Rousseau, interprétée par Émilie Paillard. Le 29 mai, la CGT appelle à participer en nombre au rassemblement Place de la République et à la montée au mur des fédérés pour replacer les visées communalistes au cœur de notre ambition de transformation sociale. La volonté des serviteurs du capital est certainement d'enterrer la commune, et ses idéaux, comme les Versaillais l'ont enfoui à la hâte, sans respect du corps des fédérés. Mais comme l'a écrit Prosper Olivier Lizagaray dans les huit jours de mai derrière les barricades, le cadavre est à terre, mais l'idée est debout. Je vous remercie. Vive la commune. Eh bien, nous vous invitons à pouvoir passer au travers de cette exposition et ensuite nous offrirons dans le respect des règles sanitaires un petit verre de la fraternité et de l'amitié. Merci de votre présence.